Dino banger. dino banger. Un voyage dans le temps. Une jungle humide. Une seule mission. Banger un max de dinos. Dino Banger. Ce mec est un sacré baiseur de dinos. Vous allez banger des dinos Crois-moi, petit. Si je rentre dans cette jungle, pas un seul dino n'en réchappera. Dino Banger. Ça va banger du dino. Bientôt sur vos écrans.